et eh bien bonjour à tous nous revoilà pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui et eh bien ça, cette vidéo est un peu, un peu spéciale ça va être sur notre voiture voilà ça fait aujourd'hui et eh bien pratiquement un an et demi que nous roulons avec la voiture électrique dont on va faire un petit bilan la voiture électrique une tesla modèle 3 et nous nous allons donc faire un petit bilan je vais voir à combien on est au niveau du euh, comment s'appelle kilométrage voilà donc nous sommes à, euh, nous sommes à 17 597 miles. alors ce qui fait 17 597 miles, je vais tout de suite calculer en kilométrage parce qu'il faut multiplier par 1.6 alors ce qui fait 28 155 miles donc on va faire un petit bilan on va mettre les points positifs et les points négatifs de cette de cette voiture notamment aussi bien pour la tesla que pour la voiture électrique alors là alors pour les points positifs et eh bien on va dire le, le confort la conduite de, de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique, la, la nervosité, le confort de la conduite et puis euh, et aussi euh, la sécurité. Voilà, donc là on va aller faire un petit tour, je vais vous montrer certains euh, points forts au niveau de la, de la sécurité par rapport à cette voiture. Alors comment on en est venu à la voiture électrique depuis quelques années avec Sean, eh bien on, on essaye de, avec le réchauffement climatique, on essaye de faire le maximum pour pouvoir euh, économiser aussi bien l'énergie que polluer moins. Donc on a eu une première voiture qui était euh, hybride, euh, c'était la Ford Fusion, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette voiture, et donc était, euh, euh, qui avait 30 miles euh, d'autonomie euh, en électrique et le reste en, en thermique. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, la différence entre la conduite en électrique et en thermique, était, il y avait une différence énorme. Le silence, le confort et aussi, avec cette voiture, la sécurité. Donc, on va aller se balader. Je vais vous montrer quelques points de sécurité sur cet écran-là, voilà qui est, qui est ici. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, alors donc, je vous parlais tout à l'heure du confort. Là, nous sommes sur la route et de la sécurité. Donc, on va là, euh, entrer sur une aire d'autoroute. Et vous allez voir, la, avec la facilité, à, par rapport à une voiture thermique, avec laquelle on peut euh, rentrer sur une aire d'autoroute. Voilà, là, on arrive sur le le freeway 5 le 5 golden uh, uh, golden freeway voilà alors comme vous pouvez voir voilà je fais une accélération et voilà et c'est parti une accélération énorme que vous avez pu voir elle est déjà à 65 miles donc euh, je voulais parler aussi de l'autonomie de la voiture l'autonomie alors euh, qui n'a pas changé en un an et demi je suis à peu près à 200 220 entre 220 et 240 miles en autonomie euh, totale et donc euh, eh bien en un an je n'ai pas vu de changement donc quand on voit la sécurité vous voyez ici là c'est la voiture et vous voyez les voitures euh, qui me dépassent et donc même si j'ai pas beaucoup de vision au niveau euh, euh, du truc et eh bien voilà par exemple je vais mettre mon clignotant voilà pour voir et vous allez voir que ça se met en rouge et là il me dit non tu peux pas y aller parce que la voiture est truc alors maintenant et eh bien j'y vais parce que il n'y a personne voilà alors maintenant si je fais quelque chose je vais euh, faire quelque chose qu'il faut pas faire c'est me rabattre sans le clignotant et vous allez voir là elle me dit que effectivement je me remets, et puis elle va me remettre automatiquement, euh, donc là, je vais me mettre en, en automatique, voilà, alors maintenant, comme vous pouvez voir, et eh bien la voiture, elle conduit toute seule, euh, je vais quand même mettre un peu plus de, de vitesse, voilà, donc là, la voiture, elle conduit toute seule, et comme vous pouvez voir, elle suit euh, les lignes, euh, toute seule, et elle va euh, aussi bien euh, braquer que rester sur sa ligne en fait quand il y a un virage, vous voyez mes mains sont là, euh, et donc, euh, et comme vous pouvez voir elle calcule quand même les autres voitures qui arrivent, que s'il y en a une qui va se, euh, se mettre sur ma voie, elle va euh, automatiquement eh bien, décélérer ou pas. Bon maintenant je vais appuyer sur le frein pour déclencher ça. Parce que je vais sortir de l'autoroute. Maintenant il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir euh, dans les points positifs de la voiture, Là, on a vu la sécurité, on a vu l'autonomie et on va voir les, euh, les mises à jour. Au niveau des mises à jour, donc, euh, cette voiture, régulièrement, il y a ce qu'on appelle un update, un bread. Euh, C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai cette voiture, il y en a eu au moins presque une dizaine. Et régulièrement, on me met des, euh, euh, des nouveautés sur le logiciel, le logiciel qui est là. Par exemple, avant les feux rouges, comme vous pouvez voir, il est au vert. Il est au vert. Et avant, je ne pouvais pas le voir, je n'avais pas l'interprétation. Quand il y a un piéton qui, tra qui traverse, maintenant il me le met. Et là, j'ai toutes les voitures, Là, il faut que je fasse attention à ce que je fais, voilà je vais faire un u-turn, C'est pas tout à fait légal, voilà, et là je vais reprendre euh, l'autoroute pour retourner euh, à la maison. Donc les updates. Les, les, les mises à jour euh, arrivent euh, régulièrement et ce que je veux dire par là c'est que cette voiture qui a un an et demi et eh bien a toutes les nouveautés qu'ont les voitures qui viennent de sortir que la, la Tesla Model 3. Alors maintenant beaucoup me demandent effectivement pourquoi tu as pris une Tesla parce que c'est vrai dans les voitures électriques bon ben ça va être la voiture à peu près la plus onéreuse euh, qui, qui va être un peu plus chère alors il n'y a pas une grosse différence par rapport effectivement entre les Tesla et les voitures électriques qu'on a en France parce que c'est une voiture américaine au niveau pourquoi le choix de la Tesla et ben ça va être très simple c'est pas parce que c'est une voiture plus formidable que les autres voitures électriques bien qu'elle est quand même assez géniale avec ses modalités de sécurité de de update, de, de mise à jour etc mais c'est surtout le réseau électrique pour pouvoir recharger la voiture alors ça c'est un réseau qui est vraiment formidable parce que avec Sean on a fait des voyages on, on va régulièrement à Las Vegas on va on a fait un, un trip de près de 5000 4000 km et on n'a jamais eu de problème pour pouvoir se recharger grâce au réseau Tesla ce qui n'est pas le cas pour les autres voitures électriques alors je me suis laissé entendre dire que Tesla allait autoriser les autres voitures électriques à se charger sur leur réseau qui serait une pour moi ce serait quand même une bonne chose Certainement que les prix vont être euh, différents aux autres marques, mais ça va être euh, ça, ça, ça, ça va être quand même une bonne chose parce qu'effectivement quand vous choisissez une voiture électrique et que vous galérez pour pouvoir euh, euh, trouver. Un réseau pour pouvoir vous alimenter en électricité c'est un gros problème surtout il y en a beaucoup qui sont en panne et nous on l'a vu avec notre précédente voiture euh, hybride qui était à moitié électrique c'était la galère entre trouver des stations ouvertes entre trouver des stations qui marchaient et, euh, et puis le nombre de voitures électriques qui se vendent euh, actuellement, et eh bien c'est vrai que le réseau euh, des autres voitures, des autres marques et eh bien est, un, est, est, est, euh, est vraiment limité parce que eh bien il est saturé, quoi. Le réseau, les réseaux sont saturés, voilà donc que par contre on n'a pas ce problème avec Tesla, nous on a fait euh, on a fait, comme je vous ai dit on a fait un voyage euh, notre système, voilà je vais vous le mettre ici voilà notre système nous met exactement euh, comme vous pouvez voir ici euh, où est-ce que je peux me charger, à combien de masses combien il me restera, à combien je vais arriver à ces trucs en rouge, ça veut dire c'est ceux que, euh, que, que je peux atteindre et qui va me dire combien il y a de stations ouvertes etc donc c'est vraiment quelque chose comment s'appelle de, de vraiment formidable voilà donc là je vais sortir de l'autoroute et on va voir d'autres euh, d'autres petites euh, choses positives qui sont assez sympas. Alors, comme vous pouvez voir il y a des travaux qui arrivent et là il me met tous les cônes en fait euh, euh, qu'il peut y avoir sur la route. Donc ça, c'est euh, assez sympa. Aussi, bon... Allez, on va dire que c'est un petit gadget, mais quand même, ça vous euh, balise la route, vous hein, voyez, même sur le côté, là. Donc voilà, ça, c'était tous les points... Euh, tous les points positifs... Tiens, je vais le mettre là. Tous les points positifs sur... Euh, comment s'appelle sur, euh, sur cette voiture. Et maintenant, tout à l'heure, dans quelques minutes, et eh bien, on va aller sur les points... Euh, euh, négatif. Alors, euh, sur les points négatifs, j'en ai pas trop. On peut parler de la finition de la voiture, mais ça, je vais en parler euh, tout à l'heure. Euh, une chose qu'on ne comprend pas trop, c'est le montant des assurances. Voilà, parce que effectivement, l'assurance est assez, assez chère, assez onéreuse, sur cette voiture, alors qu'il y a des, des, des systèmes de sécurité énormes il euh, y a des anti-collisions, des collisions, c'est-à-dire quand une voiture freine devant vous et qu'elle voit, et que votre voiture voit qu'elle ne vous freinez pas, et elle va vous avertir jusqu'à freiner euh, par elle-même. Un autre point euh, un peu négatif, alors là, c'est le service après-vente Tesla. Alors là, par contre, là, c'est une c'est une cata parce que euh, parce que vous ne pouvez avoir personne au téléphone. Si vous avez un problème, c'est c'est un système automatique de robots euh, qui vous répondent et, et c'est vrai que c'est galérant, surtout quand vous avez quelque chose de important, une fois j'ai crevé sur la route, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les, sur les trois quarts des voitures, alors soit vous avez une route secours, soit vous avez un kit pour regonfler euh, les pneus, ça, ça c'est sur les nouvelles voitures, hein, ça se fait de plus en plus, par contre sur celle-là, non, Tesla, elle vous l'offre pas, donc vous devez l'acheter. La, et donc moi j'ai eu un problème hein, un samedi, et c'est vrai, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce moment là et c'est vrai que c'est la galère pour avoir quelqu'un euh, pour avoir euh, euh, une assistance euh, ça a été la galère une fois que l'assistance a été contactée ça s'est très bien passé mais pour avoir l'assistance ça a été la galère après ça a été pour faire réparer parce que, bon, je ne savais pas qu que je pouvais aller dans un autre concessionnaire pour les pneus euh, que, que Tesla. Mais je suis allé chez, chez Tesla. Et pour trouver un Tesla ouvert qui puisse vous euh, euh, vous prendre le jour même, ça a été la galère. Il a fallu qu'on ruse, etc. Bon, une fois sur place, ça s'est très bien passé. Mais ça, c'est un des points... Euh, un des points négatifs de c'est le service après-vente. Alors au niveau des pneus, bon, ça je, je l'ai dit qu'effectivement c'est vraiment dommage qu'on euh, qu ne vous mette pas un kit de, de réparation ou de, en fait, de pour gonfler votre pneu. Alors voilà, alors un petit avantage effectivement par rapport à la voiture thermique un autre avantage je suis dans les désavantages mais il a un petit avantage et eh bien c'est de pouvoir charger sa voiture euh, à la maison voilà j'ai qu'à la brancher et puis voilà c'est parti et c'est parti donc là elle va se mettre à charger en fait à 21h comme l'électricité est beaucoup moins chère voilà alors sur les points négatifs, le dernier point négatif que, que j'ai pu remarquer sur cette voiture, et eh bien comme je vous disais, c'était les finitions et notamment la peinture. Alors là, malheureusement, c'est une catastrophe chez Tesla et c'est dommage pour une voiture de ce prix là, mais la peinture euh, est très très fragile. Comme vous pouvez voir là, voilà ici, vous avez des petits écailles, voilà ici des morceaux, des, des, des petites écailles. C'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, euh, sont obligés de refaire une peinture après quelques années euh, parce que, et eh bien... La peinture, malheureusement, est de très très très très mauvaise, très mauvaise qualité. Surtout quand on sait qu'en plus, on paye un extra pour la peinture. Si vous prenez la voiture blanche, il n'y a, a pas d'extra. Si vous prenez une autre couleur, bleue par exemple, et il va y avoir 1000 dollars de plus à cause de la peinture bleue. Si vous prenez rouge, ça va être 2000 dollars. Mais par contre, eh bien, la peinture est très très fragile donc effectivement il faut compter après quelques années eh bien, de, de refaire une peinture, c'est ce que font beaucoup de, de, de propriétaires de Tesla voilà voilà à peu près eh bien tous les points hein. euh, pour moi et eh bien c'est vraiment euh, complètement positif parce que tous les points négatifs que je vous ai euh, énumérés. bon euh, à part euh, l'assurance qui est un peu plus chère, bon le, le, le kit pour le pneu ça m'a coûté 30 dollars donc c'est vraiment euh, pas, euh, pas, euh, pas, pas, euh, pas une catastrophe par contre un autre point euh, je vais quand même insister sur un autre point positif de cette voiture c'est que eh bien au bout des années eh bien elle ne dévalue pas comme les voitures thermiques hein, parce que bon par exemple vous prenez la batterie, la batterie est garantie euh, 8 ans euh, ou 100 000, euh, 100 000 km mais euh, vous avez des voitures qui vont au-delà des, des, des Tesla qui ont maintenant depuis 2014 qui vont au-delà des 100 000 et dont l'autonomie n'a pas changé. Et c'est des voitures, quand vous achetez une voiture, une Tesla d'occasion, et eh bien il y a moins de, quand vous la revendez, Quoi je veux dire, quand vous revendez votre voiture, il y a moins de dévaluation que, que vous pouvez avoir sur une voiture thermique. Alors bien sûr, ça peut s'expliquer. Un autre aussi point fort que j'avais oublié tout à l'heure, ça va être l'entretien. Eh bien, là-dessus, il n'y a pas d'entretien. Pourquoi Parce que le moteur, et eh bien, il est simple, c'est un moteur électrique. Hein, donc, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de, de pièces qui, euh, vraiment, euh, qui jouent. Donc, euh, il y a à peu près une révision, tous les, euh, ce que, ce, moi, ce que m'ont dit Tesla, à peu près tous les deux ans, pour ch changer les filtres à air pour l'air conditionné, euh, etc., euh, permuter les pneus, et puis voilà. Voilà, donc euh, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous donne euh, plus d'informations sur, euh, sur la voiture électrique et sur Tesla. Voilà, je vous dis à plus tard. Bye